Bonjour à tous, je m'appelle Émeric Lambet, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'Envi-Consulting. Dans cet épisode, nous allons nous attacher à travailler et à comprendre euh, la notion de mythe en anthropologie et euh, son application dans l'entreprise. Nous allons voir ensemble, mais qu'est-ce qu'un mythe Effectivement, la mythologie, qu'elle soit grecque, latine, scandinave ou d'une autre civilisation fournissent un certain nombre d'histoires, de récits, euh, de mythes. Et vous avez tous entendu parler du mythe d'Oedipe, du mythe de Pandore ou de l'arche de Noé. véhicule des mythes que ce soit volontairement avec un mythe fondateur une histoire de l'entreprise mais également par rapport à la perception de vos collaborateurs de mythes de vision qu'ils peuvent avoir de l'entreprise que ce soit à l'embauche ou que ce soit au cours de leur expérience et de leur action dans votre entreprise par exemple dans une entreprise Familial, un des mythes fondateurs va être le patriarche, le créateur de l'entreprise qui a développé euh, un business sur un secteur particulier. Dans d'autres vidéos, vous trouverez des explications sur qu'est-ce qu'un rituel, qu'est-ce qu'un symbole, qu'est-ce qu'un comportement et une perception pour déterminer un mythe. Si vous avez des questions et si vous voulez savoir si telle ou telle histoire dans votre entreprise est du domaine du mythe ou pas. Je vous invite à laisser un commentaire dans cette vidéo pour qu'on puisse échanger ensemble et partager les informations que vous aurez. Je vous convie à venir sur le site de Lombiconsulting Consulting afin de pouvoir consulter les différents articles de blog. Sur ce sujet, pour ma part, je vous dis... A très bientôt pour un nouvel épisode de Longue Vie Consulting.